Et sans plus tarder, je t'évite encore de lever, quand j'appelle Passeur Guillem, l'encadre de Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Non, tu Amen. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui Jésus. Jésus. Ce qui est sois dans la bombe, il est ressuscité. Merci pour la présence. na Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. la présence et Amen. Pour la Bissou. Amen. Nous sommes basés la, Bissou, la, présence, la, présence, la en Amen Nous sommes présence. Nous sommes Nous à présence. Nous sommes à la présence. Nous présence. présence. Nous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 Na la semaine et bien dans la forme dans la vie dans la image il y a un prédicateur Alléluia Amen alors vous que vous avez dit très fort tant que prédicateur que vous avez dit que vous et ça, là, qui n'a pas passé dans mon thème. Eh pourquoi un homme, il oui, prêché prêcher l'évangile et le royaume des Il faut avoir un langage dur et fort devant Dieu, devant l'ange, ange et devant le serviteur peu peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne sais pas si que on à mon Comment mon secret en zambou et a il un message devant peuple de Dieu. Merci. Amen. Amen. un message devant peuple de Dieu pour décourager et ébérer à mille. Au bas, il un sacrifice. Il y a un petit peu de temps, il nous Il y a un peu de temps pour nous Alors, on doit être humain. On a souligner, puis a répété pour la deuxième fois, Congolais, on a la à Kishasa. il y a Congo brazzaville, il y a Nicolas Et on a qui a il y a pendant y a message il y a le Combien de milliers de na komo qui chassent à la Congo pour la la Congo sans effet. les Congo la Congo la ville. Ils na Alléluia. Est-ce que vous comprenez le logo Donc, vous voyez que vous avez un logo dans le logo laté, mais vous est ce que le vous avez te, le vous avez un na mais vous mais vous avez un ou uh bien, -huh. il y membre l'église dans micro Alléluia. Donc, ce qui est mon côté, le corps habillé est pas congolais. Ce qui est un congolais, c'est peut-être un est Donc, il a Donc, il a un besoin de l'église au Est-ce que besoin d'un message, alors, il y a un que je vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Amen. vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit amen vous avez dit vous avez dit vous Na, si j'ai la prière au 3e dimanche, na. Alléluia. Amen. Amen. Balina mi Vie chrétienne, secret y a chrétien, vis à chrétien vis-à-vis les créateurs Père divin Elohim, les dieux créateurs. On à Sali, ma Dimanche passé, nous avons monde, c'est une université où les dieux de l'univers a créé à Sali. Donc, nous so que nous très élevé. Il y a pour vivre ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, ensemble, nous n'ont pas a n'a bon zambé, na, na kati, ya l'homme à notre image. Alléluia. Mais bas samba ni combo ya poumon ni, estoma, ni ya. non. l'homme à notre image. Mais na bas au bas sagesse ensemble sans l'humanité la na nature. Nebaiko pas il y a 4 sa il a vivre. Alléluia. Amen. Ni par na Bible, nous nzamba zo un de temps, nous avons dit que ke avons un détail, il faut que nous avons un détail, nous avons un détail, nous avons un détail. Alléluia. Mais quand nous avons un détail, nous avons mutwazana n'abord gan epele ezo faire fonctionner mutu pona Moutou a vivre est ce bonjour ndamba amen alléluia, alléluia. kamema tabaniama niama na niama na niama za na ndenge na ye na kati ya nature niama nengi nzamba sale niama to moni nyama lokola ngulu alléluia oti kama fana kota la na prière naké introduction au esta très important pour on faire véhiculer message na nana nga na ba na nzamba afin que beau bon comprendre ça Zamba sali ngulu. Aw bison ni ozotu ozaa toye bingulu. Mais toi une richesse, na capacité, na vie au zamba na kati ya na oyote. Alléluia. Amen. Mais pas tout au bas vie ta yakoyé ko la ngulu. Mais il faut comprendre que non ngulu azan aspe mo ko azako diké ta même mutuna okil. Est-ce Amen. Est-ce que Amen. Alors ngulu azan oyo Soc a commis mois. Il y a mois. Même mois. Pardon. différent la mois. Donc mois. Nous la à capacité, à Mais 3 mois na zemi 3 semaines et 3 jours. Pourquoi Que Ngulu a tous les 3 chiffres et au ça comme chiffre 9. Donc Ngulu pendant zo bana grossesse na 3 mois nakati, yazemi, na 4e zemi na ye, bo zo na 3 semaines. 4e mm djungu. -hmm. Donc tamazo ko ça 3e jour, ne Ngulu a ça nini, aboti. Amen. Si Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit vous avez que vous avez dit que vous avez dit que qui comme que université. Donc dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous que vous avez comprendre que vous Connaissance et sa puissance, donc pas surtout au la recherche. la mingi, puissance, la connaissance très élevée. la parole de Dieu, mais bien-aimés dans le Seigneur? Ce qui une fois que comme un un ensemble. ensemble. comme un il faut étudier la Bible. Alléluia. Il faut étudier l'écriture. Puisqu'il y a quatre écritures. Et il faut développer au connaître la connaissance. Il y a l'esprit, il y derrière l'écriture. Alléluia. Donc, tant que êtes ensemble, quand le avez des livres, il y a noir et blanc il y a écriture écritures. Alléluia. Mais il faut sonner, il y a un esprit, il y derrière. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Écriture. Oui. Alléluia. Amen. Car la Bible déclare au commencement et tient la parole. Tant que parole ensemble, vous avez dit vous avez dit que vous Alléluia. dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit nous nous avons l'homme à notre image. l'homme à notre image. Après génération après siècles, nous avons dit que nous avons dit que nous avons nous avons dit que nous il y a la divinité, donc il y a monde spirituel. Et ça, c'est une chose cachée ça, particularité dans Amen. Alléluia. C'est très important. Et no, so zambée, il faut continuer y a un il y a il y à mais il y a Est-ce que vous Très bien. Alors il y a très important. la prière est très important. À chaque fois, la génération, réforme, transformation et il y a des père guerre. Nous foi. O ba yako transforme monde Na Evangile Ya Yeshua Amashiya Résistance toujours Eza Pourquoi? Puisque Moun toussokia kani déjà elok O mouko par ignorance Ono non longole na kate Ignorance wana eza la la passe Ya ou monita ou Jeza yé Ba du kako ba kombataki Ministère ton Evangile Doctrine à Jésus, Eza la ki ba toali boso Ba nananzam sacrificateur alléluia. Alléluia. Alléluia. alléluia vérité tango yaka et même à la mais soukana go bat baye baga toujours go tosa n'a monacata pour la nabisson a bayé le combo très important quand tu y a kaliboso en zambé naba prière nabiso puisque ben studie publique et bel et même à bisson a bérer na bérer ouana mingi batikala na mou, mingi bazo continuam mingi bazo comprendre que ça t'a rêve comme date de Noël Je Noël a dates diverses Et dans la Bible Et où pas ensemble Si tu non Noël. vraiment Jésus date vraiment Le 24 décembre Alléluia Na Mais pendant la de Vous avez Célébrer à mon avis, tout ça, la haute aucun pour ça, la part d'ignorance. Alléluia! Alors, on y a surtout, il y a qu'à s'organiser pour la religion, pour l'église. Chaque religieuse a une institution publique qui est en et ça, la doctrine est selon la compréhension de la parole de Dieu. Alors, on na un peu de l'air. Il y a un moment si où on a réformé, qu'on très important, peut-être que les gens ont un secret, nous Oyo, l'église, et puis ça qui dit sautant, et toi, l'institut biblique, et puis ça qui dit sautant, et puis l'université biblique, et puis ça qui dit sautant, mais bien, ensemble, vous à grâce, et vous comprenez que le coup est très important. Et ça, il y a un code de Mokono, il la musique, tant que vous avez un code de la vexation, puisque vous avez un peu plus de pratique. Un homme, il y a un message à Mokili, il y a toujours qu'on combat. Tu sais, cest Église, dire l'Église, moment il y a un esclavage, il y a un système souffrance, souffrance qui comme une dimension, est comme une dimension qui est comme qui est comme une qui est il faut que tu adoration. alléluia Est-ce que tu es allé? Amen. Pendant tu adoration, il faut tu devais avoir une Un Africain allait la un la allait la adoration. Pendant que tu devais adorer un zambé, alors, n'a pas maître, je pour ba ba traiter, bango comme être esclaves, je sentir que non. Je devais surtout au ba que qui dit que mais tu dit Pendant que tu vas problème. Alléluia. Alléluia. Alors et il y le monde que souffrir davantage. Tout le monde a qui nous forme si Mais tant que aussi la piste peut pas malade. Pourquoi puisque ma co co qu'on adorer ensemble. Dans un moment très difficile, nous n'a pas de place à Alléluia. Alors, premier, un jeune, Wazaki qui est un bon moment attend que a eko, sa, la Côte du la est a la de la Noir, a de a Bamou dans sentir que souffrance et zozonge l'endébamo. Avant binini tout ça là que tout ce sabamo jamais au Samba. Mais tout ma Bamou naissance nous allons au Samba en Alléluia. Pour la soto au privé Bamou tu ressirs Bamoti. Donc les selles qui t'as moins et à ton dévier Bamou le linge na Bamou au Samba. Où en est ça mais na Bamou comment na la sorte pas y na Alléluia. Tenez tout temps avec cette Bible. Les en colobé prier selon sa promesse. C'est ça la puissance de la prière. C'est très important de la prière. Prier selon sa promesse. Papa Migo, dans le livre 1 chronique, chapitre 16, verset 15. 1 Chronique, chapitre 16, verset 15. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour mille générations. Je continue. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour mille générations. Nous avons en version de la Tanguy, dans Louis II. Inconnu 16. 16-15. Papa, nous avons 8 actes de 39. Nous avons la version de la Tanguy, dans le livre de Moussou, parce qu'il y a un livre de Moussou. Rappelez-vous toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Amen. Amen. Pasteur, que de papa n'a pas, on te l'ensemble. Bandez la soupe, c'est loin. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. Amen. Amen. Tu es en Congo. Bible le à bisso, tout, est en train de se faire. Tu es en train de alliance. Et pour une Ma promesse n'aille. Est-ce que vous avez Papa la Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Bible Amen. Amen. Amen. Tango nyon par promesse alliance. Oyon zambe asalaki. Naba papa na biso. Oyon zambe asalaki, naba koko na biso, tango nyon sotoka ni alliance wana. Alobina generation nyon sotou. Touka alliance. Nasima ya alliance. Pe total la ba promesse. O a pe sa ki nasima ya alliance. très important pour souligner mo. Et dans le deuxième verset, dans le livre des apôtres, apôtre Paul a dit à l'église, il promesse pour la zone pour ma promesse Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. génération O Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ma promesse pour n'abino, pour la génération a génération qui a pour la génération qui a su la génération Amen. pour la génération qui a la évangile, qui a su Manabina, pour la génération qui a su Manabina, la a est-ce que vous allez voir? Donc, l'ancien Malubi, la promesse est une dette. Est-ce que vous allez voir? Donc, une zambètang wa sali alliance na éternité naier. Pour naier sous ayan na mukili, ko ku fait la bata mukili. Et zara qui alliance au yé singerey ki zambè a respecté alliance à zosa naier sous. Amen. Est-ce que vous allez voir? Amen. Dans mon livre la chronique, hein? il y qui Dans Alors, quand on la la il y a y a pour la Amen. Il y a na trône. Mais qui alliance pour faire la bataille, à faut que les gens ne yo pas en train en Est-ce que vous avez besoin de Amen. Alors, il y a des détails. Il y a des y a No pour pour mais pour la peuple humanité en tout entier, afin que le peuple est bas niveau, a un dans Il y Il est, tel que nous sommes. Pourquoi Pour il y a une alliance. y a Dieu le que père nana okende, kokou fe la batouana bazana katia moukili. Est-ce que tozalio? Amen. Alors, tant m'a zokende kokoufe la bango, na ya si maya alliance, nzamba saliye suba promesse. Abisoki yo kondima, kokou fe la bango. Soyez sûr, na mission oyozoke na planete terre, yeba ke mokili ou nga na sali, na osani, na ope sa mona maboko na yo. Je vous promesse pour oh, so, la mission. à vous remercie Alors, la mission. vous la mission. oyo vous remercie pour la mission. vous remercie vous la vous pour la mission. et vous remercie pour la mission. Je vous remercie la vous la pour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 Tabi sikopo na batuana nzamba tiki po na bango na ba oba kondimelayo ba ubenga <messence> na banana Amen Esti kouloba amen Amen Esa <Amen>. promesse oyo nzambe tata asala ki e pa ina Yesu Masia Na ngota nzamba zoloba ke bo kanisa yango ta uzo ya e pa ina nzambe to na maloba na biso suka te meto kangé na ba promesse na ye Peske promesse ezadette Amen. Alléluia. Ce Amen. So qui m'a promettre, il a comme une no tête morale. Et le cas très important. Il y a une église de Dieu. Dans le livre de Hébreu, chapitre 10, verset 23, il y a un apôtre à Abi Il y a une no promesse à la fidèle. Il y a promesse à Vouloir ou pas, à capable, et y a promettre yo Soyez sûrs. Aza mouana mou douté, l'objet a pèsé explication. Mm Hébreu -hmm. 10, 23. Pour la lobby, ma promesse, au selon acte des apôtres chapitre 2, verset 39, ma promesse, ou les apôts pour ponabana nabino, pour la génération, ou y malabino, et pour la basse, ou aza mou sikanabambo, comme bino sou, bisou aponi. Est-ce que vous avez besoin de comprendre que Il toujours besoin besoin de comprendre que vous avez besoin de comprendre que vous avez besoin de vous avez besoin de vous avez besoin de vous besoin de que vous avez besoin de vous avez besoin de vous avez de que vous avez besoin de vous besoin besoin vous la promesse en Zambé c'est que faire ça, mon avis, mm -hmm. et si quand il a la force de la foi de chrétien, de héros de la foi, ils attendent compris comprendre la promesse et en Zambé Alléluia Zambé, ce qui la promesse dépend de la capacité intellectuelle dépend de la capacité spirituelle et mm -hmm. aussi la forme na Alléluia et yes. ça qui tant en zambes, et ça est et grâce en zambes et faveur en zambes. surtout, est pour faveur en zambes, et qui est est ce est ça avez Alléluia. Il y a un pouvoir, il marché qui la C'est toute puissance de l'ennemi. Il y a un pouvoir pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a un domaine de foi. Mais l'apôtre pour a domaine, il y a don. Don à grâce comme ça, il y a des Et il dépend de la foi, il dépend de la foi, Alléluia. Ezo te pandre na don o nzamba tse katina nga, don ya miracle. Isi ngana yo kilomawa, eza nanafuwa makasite. Isi fika ngana lobalilo loba wapona yo, eza nanafuwa makasite. Eza yyo zanafuwa mwote mevike don wana nzamba tse katina nga, do eko sala kwa za don ya miracle. Aleluya. Meorke Me na mtuwa zana don wana tepona miracle salama, ezo te na fwa ya binomi bale.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 il y a un David a na fait la na grâce ensemble. En tant que deuxième roi de la premier roi Saul, il y a un que David a fait la grâce ensemble. Par rapport à Saul. Mais David a fait la faveur na grâce ensemble. Nous avons fait la grâce ensemble. Il y a grâce et faveur de grâce David. Alléluia. Alléluia. Ta que mon grâce ensemble, il beaucoup de gens qui Est-ce que vous en Amen. Amen. Amen. Amen. Na, mon, très important église. Ce so, secret... ensemble, faut que nous ayons des millions de personnes qui ont des na de personnes Ta on a pour ça la la preuve, très important, très efficace. On pour moi toujours la liberté. On a pour la vie à ma On a pour toujours la à ma la vie très important que l'on ne pas en train de sentiment, tant la prière. Dans la Bible, quand on a une promesse, on que nous vexé, Comment a souder? la citation est difficile, compliquée, Il difficile, compliqué prier, la, prière, la, vie, la, vie, la, vie, la Mais dire comment? Que la prière selon la parole, selon la Bible. nous prier mais la Bible nous prier pour nous. Et cette prière, il y a pour souder, vexer. Donc, si on a soudé, on a vu que c'est la jour, on a vu que c'est un a prière. Et prière, c'est promesse, à promettre. Dans le livre, il y a Papa Miguatangi, dans le chapitre 49, verset 50. Pardon, chapitre 119, verset 49 à 50. Pisson, là, il bien, très important. Il y développé le thème. 119, verset 49 à 50. J'ai lu la parole du Seigneur. Je Somme 119, 49, 49 50. Ouais. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'expérience. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La parole du Seigneur. Ah. Souviens-toi de ta promesse Soukana. à ton ta... serviteur. Souviens-toi de quoi De ta, ta promesse. promesse. Azoe disana. Zam. Salomo, Zam. disana. À ses souvenirs. il pas promesses. Il y a que je Est-ce que vous avez dit Si vous avez très difficile, mais il y Est-ce que vous ah. mm. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. avez promesse. Il y a Il y a promesse. Est-ce que vous allez Continuez papa, mibo. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'expérience. Hum. C'est ma consolation dans ma misère, hum. car ta promesse me rend la vie. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, promesse non, elle a consolation dans ma misère. Le monde misère. Elle a été l'équipe tout y a la souffrance. Hein? Donc, quand on a, dit, on a commis la misère, et ça, sans sa vie, et sous qui monde souffert, ceux qui ont souffrir, qui qui dans qui on qui Donc, à celui qui nouveau, qui qui qui Donc qui qui qui qui qui qui Na moment ya souffrance ya ba difficulté na ye zamba de Akamisa zamba sa ki ba promesse ampa inaye te masaka ki ampa ya papa na ye David ayedi sakye David fik yo o na Israel na descendance na yo na libota na yo successeur a kozan Matthieu ozon na promesse wana et doit obiye o yo nyo zo a kwete a Zwa tron na yo yo Na tron na yo Ma na ko na yo Nemi na zo tambola na yo ah. Est-ce que vous allez Amen. Ah, mm -hmm. Donc promesse Oyo Salomon Azo faire rappelé nzambe. zambe Eza ba promesse a génération na yete me ya papa na yete Oyo nzamba sala qui kiye po na bana na yete Loko la zaki na connaissance a ba promesse wana Loko la bande kotanga bah livre sacré à ma promesse on zambi salaki na moi et bien zambi na moment qu'azo passé misère à venir au début cani ça la promesse oyo salaki nasba, ce salaki na serviteur na autant azo na serviteur na on sait que David alléluia Amen. alors alobi que ba promesse na yo ya monde o soulage donc nous avons la promesse ensemble à tali colo yindi Ma bien que lobby à ta lobby, à ta lobby, à ta lobby, à ta lobby, à passé na à ta lobby, à Mais lobby, à ta la à ah, yeah. yeah. so ta mm. a dit que oh nous ta lobby, à ta lobby, à ta lobby, à ta lobby, à na lobby, à na lobby, à ta la lumière promesse tous les jours jusqu'à la fin. On passe un moment très difficile. Et ça, a une citation, Je suis une famille. Je se sentir que naza isolé, naza na qui mais naza isolé, naza na une famille qui isolé, sent isolée. On a une famille isolé. se sent ba On a une famille qui famille qui a qui dans suis moment, Donc, ba si mwte, ba na ba ba la ko je suis passé un je vais rendre visite. Et je je suis en famille, mais je vais dire, je vais dire, je vais je je je vie. je je je je je je ne pas je avec vous. Je suis avec suis Je suis avec vous. Je serai avec vous. Je avec Dimanche, je c'est très important. Nasser citation Oyo. Salomon a passé passé moment il y a misère il y a vie naie. la promesse Pourquoi parce que di au quand même souffrance Oyo mais il y au même souffrance Oyo n'a, na souffrance Oyo gana au grandeur Alléluia. Dans le job, il un très difficile, peut être péché contre Dieu, peut être que Moi, je suis matin à a mais rédacteur, quoi Et vivant, il se le dernier. Il le dernier. Il il verra a dernier. il a il a eu, il la Et il y Alléluia. Amen. Et ça très important. Nous en mettons comme na ba promesse oyé à ça il faut ça connaissance na niveau y a justice ba juriste. Donc bah y a qu'à devant juge. Quand même on y a défendre moto ou à ça sans papier quand même moto y a promis quand même moto à ça ni. Donc avocat au devant juge à qu'convaincre jugeé. La défense naïe na maloba naïe na pas sentiment naïe non est ce que vous allez Amen. Ah, avocat tant voya qu'on a défense à client naïe a utilisé à la article c'est l'article bas 608 58 signé na 1989 par l'objet que ce monde donc à ce que ça la défense on a convaincre un juge N'a au oh économie n'a estati selon la loi judiciaire Alléluia. Amen. Donc, si elle oui en Alléluia. Donc, ici, il convaincre un non, a ba sentiment, c'est notre statu c'est la, la parole de, de Dieu, Dieu. c'est la Bible. Mm. Hum. Cause, on a la capacité à convaincre un zambé, ça, il faut tout Alléluia. Amen. Bongo to aux mm. Alléluia. Ah. Oui, ça, question ma porte Nazareth, mm. tu Question qui Jésus as dit, tu as dit, si tu as un tout Na piso, tu as mm. dit, tu as tu as mm. tu as dit, tu tu tu Tout ce qui jeunesse jeunes dans le est Alléluia. Amen. Donc, ta la soki wapi. Mm. Mais vous êtes dans la présence en mes bien-aimés, yeah. alors quand vous la présence en Zambe, vous la scène Soyez sûrs. Vous à en Zambe. en Zambe. Vous êtes la Vous en Vous Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. ça Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui, qui va cause de ça. Ça va cause cause de ça. Mais va cause ça. Ça va ça. va cause ba ça. Ça va cause de ça. Ça va cause ça. va cause de ça. Ça ça. Ça Amen. cause yes. Amen. ça. Il faut différencier ces Ou bien, tu à solo, ou bien tu ensemble solo. Ti. Amen. Alléluia. Si Amen. tu ressembles solo, église fait à la vie la refuge. Mm. Est-ce que besoin Amen. C'est mm. très important. Combien de fois, et qui vivent à refuge. ils ont de troisième, ils ont été en train Amen. paralysé Eko gumba melayo. Aro muduona sita suazana mwo. Aoka o gumba melote. Nkolo na linka o gumba makona lo kumu na kombo na yo. Kwa mwema kola mkezu makasi muta gumba na. Aleluya. Ah. Memutua fuka mi. Memaboko tujula itika li paraliso vino. Mingongo pe maboko nyosiko beta kona lokumu kumu na kombo. Ah. Kolo kaka maboko wana. Nana kosa maboko wane kumisayo. Maboko amukebeti mungo kumutazoku kwa kolo bate. Mingongo nyoso. Et au tâteau de la commune, C'est rêvé, la a un amour, on puisque pas ça qui paye nayo. Na solo ba puisque les gens na télévision, télévision va être alléluia. Amen. Au ah, pendant que la Combonaï, il y a un amour, il y a un amour, il y a un amour, Yes, non, no, il faut prononcer bien à combo. Ce que je c'est que je suis un peu plus fort. Je suis on a plus fort. nous suis un peu plus fort. Je que Je suis un peu plus nous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 Alléluia. Amen. Na moment où il y a yesu, na biso to kamaki. Libo so katia Tout Alléluia. Alléluia. linga tous les gens ne collent pas protection à personne. Na ah, na Amen. Namuko la problème n'a personne no zamba autant qu'à personne. Amen. Lélo tous les mots n'ont mauvais capot. Il faut qu'on ait la dimension spirituelle pour noyer yéba commande zamba ça il a kabana ne mm. Alléluia. Ah. Oyana église n'a ouyé personne cause ko quoi collectionneur ou pas embâté zamba zyéba pensant baso compte. Mm. Namuko lo ya problème n'a yon zamba d'agence non qui tient on a naibiké frère ami ou a fondé lélo frère ami ou a zaka zawa. Est-ce que Amen. Mm. Ki chwana na ebike yo mama somoro, frère somro, Donc, nzamba ou tuna aza wapi. Ndenga tuna ki eh, kaye. Frère na yo abel, aza wapi. Est-ce que okay. vous la nama? Okay. Pourquoi nzamba mesana komona adoration ya abel. Mkurwana mona adoration abel ka mou ki aye ba abel aza wapi. Yope. Il un intérêt ensemble. Si sentir ensemble. zake. non. un problème, la solution. Alléluia. À partir de l'obéissance, très important, à partir de l'obéissance, il y ensemble. Il y a un serviteur de Amen. puisque tant que vous comprenez les que de l'église? Les dit que de l'église. c'est Les que que vous de pourquoi Parce que que en prie, dit que la y a n'est pas qui bonne chose Or, la bonne le à mon tour, pas Et le coco Est-ce que vous besoin la très important. Vous avez besoin de la a chose. avez besoin de mba selon ta promesse mm. est-ce que vous en avez namba nafetsho ya pasteur soulignez bien selon ta promesse tant temps nous au ba selon mm. n'au passé des difficultés n'au passe une mamoku très difficile si qu'autant mm. mm. mm. n'ayez pas prié pas une anzambe n'au zo vexé oh ya selon ta promesse mm. na zui n'au vexé oh yo il y a une citation qui est passée. Est-ce que vous avez dit que vous avez avez dit Na vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que 5, 25 à 26. puis 119, 50. 58. 58 ouais. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je t'implore de tout mon cœur et aie pitié de moi selon ta promesse. La parole du Seigneur. Papa, ils ont un pas Je t'implore de tout mon cœur et aie pitié de moi selon ta promesse. Nazo zo senga yo, na mo mobimba zala na selon ta promesse. Si vous parole wana, zala, na zo zalana mawananga zala na selon ta promesse. Bozo la Donc ezani, ezani azo leka, na betap moko ya souffrance. Bozo la Donc azo leka na betap moko très difficile, alors si gozo a lopi ke, pas sinanga selon ta promesse. Si vous Soudé en mot, Job chapitre 5, verset 25 à 26, ne pas Je lis la parole du Seigneur. Amen. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme On emporte une gerbe en son temps, la parole du Seigneur, Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, si on avez vexé il y a Pisson 119, ok, mm. verset 58. Ce mm. so que vous passé, par exemple, dans la caille à haute ou du côté de Job, mm. soit si vous avez un au comment vous quand même la marqueur, l'écriture à vert ou bien à blé. OK, marqueur noir, blé, vert, pour mes attaques noires, pour mes attaques au en Si vous avez temps où vous avez nous avons de nous avons nous avons temps temps un Soit pour soit po pour pas en ailleurs. Pourquoi? Puisque les appassants qui promesse qui Est-ce que vous allez? Alors, si passé moment où il a mais vous avez dit que il faut a vu sa solution à Katana, le Camboana, Nakoya si qu'on a pas promesse, promesse c'est à la fois e que est connaissance, est-ce que besoin Il y a mon monde qui est pas Israël, tant nous promesse qu'on ta qui ah no! nous pendant 70 à Daniel a comprend que 70 époques seront à que taille et coquilles de 70 à 70 coquilles. A rappeler les zam, il y a une intervention pour n'a Il y a Alors, si on a passé l'étape où Ezali, dimension il y a dimension qui il y a niveau qui est il dimension promesse à cause de alliance, jamais elle attaque si vous aucunissant avez versé au que vous avez un peu la jamais petit peu de temps la ba la Oula la tiyo olemba Ndeyo kena tombo Est-ce que, est que vous, vous comprenez Amen. Amen Zambé selanga, Selon Ba promesse na yo Na livre et à Job Chapitre 5 verset 25 à 26 Yo lobina komona bana na yapanananga Si gonga na moni pana na yapanananga T'es Li ouwe kote nanda Est-ce que vous vous l'avez Très bien Oso, zongi, sans zambé Selon le verset biblique, il que défense. Il y a un avocat devant le eh, juge. Et ça, c'est que les gens qui ont été ils ont été Et Alléluia. Et pas ensemble, moi, promesse jamais to, ukoufo, Tocou Fati Tocou Nouna. Zambé, jamais. On a dit qu'il na a quatre à l'immobilier, Tocou Mon a resté rue, Tocou Mon a passé Cobota, Tocou Mon a mis balé Cobota. Alléluia. a mis chez vos fous ou Calocolasel. Quand n'a pas promesse, et si la puissance, il y a prié pour y avoir promesse ensemble. Amen. Bonjour avez un exemple très important. On appelle ça exemple. Nous avons vexé les malades. Nous avons promis sali. Mais nous avons vexé les Sali. te Et souviens-toi selon ta promesse. Au de pour visiter Selon le 91. Alléluia. Nous moment la délivrance. Je suis un homme qui a promesse yu, si koyo, zwa ba vekser, soude -soude en train de faire. a promesse. a été en train de se faire. Je a en train de faire. porte suis un de a en faire. a été en train de faire. en train de Tant que nous sommes ensemble, Lola sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous nous on s'embase à la promesse. Et ça vient nous approuver qu'on s'embase pour notre promesse ensemble. Si on a ouvert on s'embase à la promesse. Et vous savez, la promesse on s'embase à la cause à œuvre à Jésus. Non pour la mission, on a pour la mission. Mais pour l'œuvre de Jésus, ça, ça, l'alliance, mon alliance, on est bien là. la promesse, c'est pas une ensemble. A cause de l'alliance, on a un mabana de Dieu. Je serviteur de Dieu. promesse a serviteur de Dieu. Je va promesse que zamb. serviteur de Dieu. Je n'ai pas promesse en tant que moi Dieu. serviteur Amen. Amen. Amen. Il y a qu'en Église il est Et aux Amalams défense. a je ne pas si je à me faire. Je ne pas la je suis Je ne pas à me Je ne sais pas si je suis prêt à Je Yaka usungangai Kajina wa oh O ya ya Yesue Ya Ya Yesue Kambangani Kambangani Yesue Puna kusare la yu Aimukona Puna kote ya batu Aimukona kukite Yaka osunai, katia mokiru